Et eh bah ben alors, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Longtemps depuis la semaine dernière. Ce mercredi, je te propose un duo. Je, pose, je te propose de venir me voir en duo avec un autre clairvoyant, Romain Delaire. On sera en direct sur Facebook, où on répondra à ta question. Une question que tu vas pas m'envoyer par mail, mais comme d'habitude, tu vas me la poser en direct. Et de ce moment de partage... Tu pourras repartir avec ta réponse, avec deux visions différentes pour toi. On jouera à trois. Ce sera chaud. Ce sera brûlant, j'ai envie de dire. On pourra s'amuser, découvrir qui on est dans l'instant. Sans honte, sans pudeur, en toute honnêteté, et en toute transparence. Alors je t'invite ce mercredi 19h sur mon Facebook et celui de Romain Delaire. Je t'invite d'ailleurs à aller visiter son Youtube et sa page Facebook. Il est absolument génial. Allez, bisous.